content de vous voir, grosse vidéo aujourd'hui, vidéo SQDC, on parle ici d'une nouvelle marque, la marque Promenade. Et oui, on parle pas du jeu de Monopoly ici dans le haut de gamme, mais plutôt un projet à 21$ et 40 sous pour un 3.5$, donc sûrement un bas de gamme, donc ça représente pas Promenade comme le jeu Monopoly. Donc orange gelato. Donc euh, beaucoup de variétés à l'orange, c'est dans si à la SQDC. Euh, on a juste à penser là, au Turple de Canara Biotech qui a une petite touche d'orange. Orange gelato, on connaît que en 2022, le gelato à la SQDC, c'est la variété par excellence. On a juste à penser au Gelato Mint de Canara Biotech Tribal, On a juste à penser au Gelato 33 de L'eau 420. Et même Exo ont sorti leur propre gelato. Donc c'est autour autour de la marque Promenade de sortir le orange gelato. 21,40$, le contenant est en plastique. On m'a dit on m'a dit qu'ils ont changé leur contenant pour la l'enveloppe. Donc j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Euh, on sort un, un produit et, et tout de suite là, dès la première semaine, on change le marketing, on change euh, l'emballage. Donc euh, je veux pas la savoir la raison. Je veux pas savoir la raison. Il y avait poursu les enveloppes, ils sont en retard dans le shippement, dans le shipping. Je veux pas le savoir. Moi je fais juste que j'ai un contenant plastique. Je retourne à la SQDC. Là, c'est rendu une enveloppe. Ça peut porter en confusion. Donc, qu'est-ce euh, qu'on garde On va regarder le taux de THC parce que beaucoup d'abonnés de Winman aiment le taux de THC. On parle ici de 25,6%. Un produit hybride. Donc, est-ce que le buzz va être uplifting Est-ce qu'il va nous donner un buzz euh, euh, stimulant Est-ce qu'il va nous réveiller un peu ou ça va un peu plus nous apaiser, nous endormir. Donc, si on regarde sur le site de la SQDC catégorie hybride, et en général, en bas dans la description, on nous dit c'est hybride à dominance sativa, ce qui nous donnerait un buzz énergétique, ou hybride à dominance Indica, qui nous donnerait un buzz plus relaxant. Donc, c'est pas écrit. Donc, c'est vraiment un produit hybride. Hybride. Si on regarde les terpènes, les terpènes c'est quoi C'est les arômes, les arômes, les euh, huiles aromatiques qui sont dans les trichomes. Les terpènes sont dans les trichomes. On parle ici de la terpène dominante, donc le goût, le goût euh, qui domine. Myrcène, myrcène c'est associé à terreux. Ensuite de ça, on a humulène, humulène associé à noisette, mais c'est aussi associé à d'autres produits dans la nature, d'autres aliments, d'autres euh, épices. Troisième catégorie, troisième terpène, cariofilène. Quatrième, linalol. Linalol et la cinquième, limonène. Limonène pourtant qui est associé aux agrumes, aux oranges. Donc, euh, est-ce que la limonène, cinquième terpène, est-ce que le goût d'orange serait vraiment, vraiment, vraiment, vraiment faible c'est ce que je comprends. Et si on mélange tous ces terpènes-là, c'est supposé nous donner euh, un arôme naturel euh, qui va donner épicé diesel citronné. Épicé diesel citronné. Donc, diesel citronné, on aime ça ici chez Winman. Donc, euh, peut-être le goût épicé, là, pourrait peut-être nous déranger. Donc, 25.6, gros taux de THC. Possibilité entre 22 et 27. Au Québec, la loi stipule qu'on ne peut pas vendre du cannabis en haut de 30% de THC. Est-ce que ça va changer dans l'avenir? C'est sûr que oui. Donc, orange et gelato de la marque Promenade, 21,40$, distribué par Rose Science Vie. Est-ce que c'est produit par Rose Science Vie? Aucune idée. Si on va voir sur le site de Rose Science Vie, on n'a pas ces informations. Je pensais, le pouce à l'intérieur, ça va fonctionner. Ah, bro, bro, bro. Ces enveloppes là, hein. Ces enveloppes là. Prête, pas prêt, on y va. Bah! Oh. Ah! Oh. Bah. Oh. Commercial, commercial, commercial. C'est bien, c'est bien. C'est bien pour un produit à 20$, là, 21,40$, euh, c'est quand même bien, un peu euh, surpris, là, euh, des cocottes. Bon, petit mais quand même bien, j'aurais pensé peut-être... Euh, quand même bien, quand même bien, vraiment euh, surpris, surpris. Ce cannabis-là, euh, je ne l'ai pas goûté, je sais pas si le buzz va durer une heure ou trois heures. Mais euh, le visuel, très bien. Je pourrais se comparer avec euh, des produits Pure Laine, euh, Spinach. Donc, euh, je, je, un peu surpris. Un peu surpris. Agréablement surpris. Donc, euh, on, on va regarder ça immédiatement, plus près à la caméra. N'oubliez pas d'aller sur mon Instagram, vous abonner, pour voir des, des, des, des, des une photo en, en zoom plus euh, de qualité, finalement. Donc je All Alright gang, on est avec la marque promenade, le orange gelato, pas encore goûté, mais quand même euh, agréablement surpris de la qualité du visuel, euh, beaucoup de tricônes, l'humidité est très bien, c'est sûr que la pochette d'humidité euh, Boveda, là, euh, fait en sorte que l'humidité, c'est sûr qu'elle est bonne. Alright. On va essayer de sentir ça un peu plus, on va l'égrainer. On va voir s'il y a un peu plus d'arômes qui se dégagent après l'avoir égrainé. Donc on regarde ça, là, orange gelato de promenade. Right. Donc quand même assez bien pour ce qui est euh, du visuel. Donc euh, regardez ma plus grosse cocotte pour Instagram. Donc on est mis ça ensemble, on est mis ça ensemble, on va égrainer ça ensemble. On ne fera pas le fil. Chez Winman... Donc 38 produits distribués par Rose Science Vie. On sait que Tilray, euh, la compagnie Tilray qui a du bon, du bon select, a 12% de la compagnie Rose Science Vie. Ils ont investi 7,5 millions euh, il y a quelques années. Et c'est pour la raison, là, au mois de décembre 2018, au mois de décembre 2018, Tilray a mis 7,5 millions. Donc, à euh, 12% de Rose Science Vie. Je ne sais pas si Tilray a leur mot à dire. Je, je ne crois pas. À 12%, euh, sûrement qui récolte seulement les, les ventes et profits. Donc, euh, Tilray est un petit peu dans Rose Science Vie. Donc, j'aime pas Tilray. Donc, euh, est-ce que ça va affecter euh, Rose Science Vie dans le futur? Euh, je je, je l'ignore. Donc, euh, Orange Gelato Mint. Mais rapidement comme ça, là, ça m'a pas donné un, un petit goût là, de, de gelato 33 euh, ou un petit goût de gelato mint. Euh, ça m'a rien donné comme goût finalement. Là, il était grainé. Je me suis mouché. Ah! Un petit goût d'orange. Un petit goût d'orange. On va rouler ça. 21,40$. Euh, les cannabis à la SQDC. C'est entre... Euh, 20 justement là, et 45 pour un 3,5 grammes. En général, là, entre 20 et 45 pour la même, le même format, la même portion. Donc, ici, à 21,40 c'est dans les moins chers. Donc, il ne faut pas s'attendre. Euh, faut pas s'attendre peut-être à avoir un buzz de, de 3 heures. Parfait, parfait. Donc, euh, rapidement, Promenade, comme je vous ai dit, sont rendus maintenant dans des enveloppes, ont changé de contenant très, très rapidement. Euh, très, très, très rapidement. Ils ont présentement trois produits, 3,5 grammes, dont un qui est un produit équilibré. On sait c'est quoi un produit équilibré chez Winman. Un produit équilibré, c'est un produit qui contient THC et CBD. Et puis le produit qui contient le CBD et le THC, c'est comme le groupe de musique Pennywise. Le produit s'appelle Pennywise. La marque promenade a deux formats de 28 grammes euh, le 111, le 111, un, un, le nom du cannabis 111, donc 125,80 et le Pintar et 125,80 pour 28 grammes. Donc, le Gelato Mint est roulé. Le code de carton est installé. On est rendu au moment véridique. N'oubliez pas de donner un pouce, écrire un commentaire. Et le moment est arrivé. Donc, il n'y a, trop... a pas de produit 3.5 qui est un indica. Ils ont deux hybrides et un produit Sativa. On parle ici de la marque Promenade. Parfait. On va brûler le surplus de papier sur le bout du joint. Santé. Et là là. Hmm. Je pense que je vais réessayer d'autres produits euh, promenades. J'avais mis ça qui est un indica. Je ne euh, je, je l'aime pas, mais je, je, je suis surpris de la qualité. Je suis surpris de, de, de la qualité. Euh, ça pourrait être un 25$, ça pourrait, on, on sait que c'est tout 26$ maintenant depuis l'augmentation. Euh... Ouais, c'est un, j'aime pas la ronde, j'aime pas la ronde. Le goût d'orange est très faible. Très, très, très faible. Je l'aime mieux que, que mieux que le exo. J'aime mieux que le gelato exo. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est sûr. Le gelato exo, euh, je l'avais immédiatement mélangé là, avec le cannabis que j'aime pas. Celui-là, je vais le fumer, je ne le mélangerai pas. Euh, je ne le rachèterai pas, même si c'est 21,40$. Vous savez, je suis très difficile, J'essaye beaucoup de cannabis à la SQDC. On a beaucoup de choix, euh, peut-être pas tous des bons choix. Euh, la seule, le point positif euh, de, de cette vidéo, c'est que je vais peut-être réessayer euh, dans le futur une autre variété de la marque Promenade, si Promenade me sort un... Un Pink Kush ou un, un GG4 ou. C'est sûr que j'aime pas présentement là, le, le phénotype de gelato euh, orange présentement, mais c'est plus la qualité. C'est peut-être pas le choix du phénotype, c'est peut-être pas le, le choix de la plante qu'ils ont choisi, là. Mais, euh, c est, c est, c est, ça pourrait être un cannabis à 26$. C'est mieux qu'Exo, Good Supply, c'est mieux que du bon, c'est mieux que Namasté, c'est mieux euh, qu'elle aussi qu'il y a. Là. En tout cas, ça ressemble à ça. Tu me suis? Bon, c'est pas un buzz euh, trop trop indica, euh, pas trop trop sativa, donc euh, c'est un hybride, un hybride euh, hybride. Donc ça ressemble pas mal à ça, pas mal à ça, j'ai de regarder c'était quoi les croisements, euh, quelles deux plantes ont été utilisées pour faire le orange gelato, pas été capable de le trouver. Euh, si es capable de savoir ça, cest du gelato 33 croisé avec un, un, un tenji, hein, on sait le tenji c'est un petit goût à l'orange, aucune idée, aucune idée. Donc euh, promenade Promenade, euh, peut-être pas à essayer le orange gelato, mais peut-être euh, essayer un promenade. Est-ce que les autres promenades vont être de la même qualité? J'en suis convaincu. Avec l'expérience qu'on a à la SQDC, on sait que quand on achète un tribal, on a un standard. Quand on achète un produit San Rafael, il y a un standard. Donc, euh, promenade, j'aime pas trop l'orange gelato. Mais promenade, c'est peut-être à, à vérifier dans le futur. Je te laisse ça dessus. Donne un pouce à la vidéo. Écris un commentaire. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!